Bonjour, euh, bienvenue dans le vlog de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Depuis toute petite, j'ai été drillée par une grand-mère qui me disait « il faut croire en Dieu, il faut croire en Dieu ». Et depuis ce moment-là, je me suis demandé « mais qui est Dieu euh, ?» Et j'étais jeune à l'époque, j'avais 6 ans, euh, et je l'entendais me répéter, il faut croire en Dieu. Quelle que soit ta religion, il faut croire en Dieu. Et depuis mes 6 ans, j'ai parcouru tout un parcours spirituel que je raconte dans mes vidéos précédentes sur le vlog de l'au-delà que vous pouvez toujours visionner. Et un jour, quand l'âge adulte a approché... Euh, J'étais en plein sommeil. Euh, J'étais en plein sommeil, c'était le matin, j'allais me réveiller et euh, j'entends un esprit me demander de me lever parce que à cette époque-là, j'allais plus vraiment à l'école. Euh, j'allais avoir 18 ans, l'école ne me fascinait pas du tout. Euh, J'étais à deux doigts de devenir élève libre, donc euh, sans possibilité de passer mes diplômes. Donc je me suis mise sur le chemin du travail et en me mettant sur le chemin du travail euh, il y a eu un déclenchement euh, un déclenchement qui a fait que je me suis encore beaucoup plus rapprochée de Dieu et de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans je n'ai jamais cessé d'interroger Dieu dans mon être intérieur euh, toujours euh, avec humilité, toujours avec raison euh, toujours avec passion euh, et, et, et au final j'essayais de comprendre qui était Dieu, euh, qu'est-ce qu'il faisait dans, dans, dans la vie, qu'est-ce qu'il faisait dans l'humanité, euh, quel était son rôle au niveau de l'humanité, etc. Euh, je me suis posé un tas de questions là-dessus et j'ai eu un développement personnel, euh, un développement spirituel euh, où je me suis fait accompagner par les anges euh, pendant mes rêves, que j'explique en détail dans mes vidéos précédentes, si vous voulez aller les voir. Et euh, ce matin-là, euh, j'entends un esprit me dire, Laura, réveille-toi. Je ne voulais pas me réveiller, et je me suis dit, non, non, je ne me réveillerai pas, je veux rester avec Dieu. C'est comme si inconsciemment, je savais que pendant la nuit, pendant qu'on dormait, euh, on avait un rapport avec Dieu quelque part. Euh, et, et, et finalement, c'est comme si dans mon sommeil, j'allais le retrouver toujours. Euh, mais je ne vois plus mes rêves extra comme avant, euh, du moins à cette époque-là. Et, euh, et finalement, euh, c'est comme si Dieu me ramenait à moi en me disant maintenant Laura, il faut que tu te réveilles, il faut que tu t'actives dans la vie, euh, il faut que tu te bouges, etc. etc. Donc il m'a un peu fait peur, euh, il m'a un peu secoué les, les, les bretelles, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je me suis réveillée, et je me suis dit c'est bon. Et quand je me suis réveillée, je me suis sentie déçue de moi-même en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je suis comme ça, etc, etc, etc. Bref, il y a tout un parcours euh, psychiatrique qui a suivi après, euh, tout en continuant à me développer spirituellement et personnellement, euh, tout en toujours en observant, toujours en gardant un œil attentif, toujours en gardant mes distances par rapport à ce qui ne me convient pas. Euh, et en fin de compte, euh, je me suis intéressée à l'islam. Et dans l'islam, euh, on raconte que pendant le sommeil, Dieu déplace les âmes où il veut, euh, selon son beau vouloir. Et c'est comme si, à une heure précise, on dit euh, qu'il est proche de la terre euh, vers 4 heures du matin. Vers 3-4 heures du matin, on dit qu'il est proche de la terre. Euh, et, euh, et quand j'ai compris euh, euh, ce, ce, ce verset coranique-là, euh, j'ai fait le lien avec mon passé où euh, j'arrêtais pas de dire que, euh, que je voulais rester avec Dieu, que je ne voulais pas connaître le monde, je ne voulais pas... Euh, dans ce monde parce qu'à cette époque là euh, je, je le voyais que euh, brouillé de noir de malfaisance et, et de colère et, de, et toutes sortes de, de sentiments désagréables que je pouvais éprouver envers le monde dans le vie à l'heure actuelle elle subsiste encore mais beaucoup moins qu'avant euh, et au final euh, dans le chemin spirituel que je parcours, euh, je me rends bien compte que l'amour, euh, l'amour en tout et pour tout, est très important. Euh, l'amour, le respect, euh, toutes ces valeurs euh, en lien avec les valeurs humaines, l'empathie aussi, euh, tout ça, tout mon, tout, tout, tout mon chemin spirituel et personnel se sont développés autour de ça euh, quand je suis rentrée dans la religion islamique. Euh, ça a amélioré mon état mental euh, ça a amélioré mon équilibre psychique ça a amélioré euh, mes capacités spirituelles, ça a amélioré le contact avec les anges euh, ça a amélioré mon contact avec Dieu aussi euh, il faut savoir que Dieu c'est l'être euh, c'est le seul être où on peut éprouver de la peur euh, c'est une peur saine, il n'y a, euh, a pas à devenir psychotique ou, euh, ou commencer à tergiverser 36 000 ans dans son mental parce qu'on a peur de lui, euh, c'est juste sa grandeur, c'est juste le fait que ça soit notre créateur et quand on est face à notre créateur, euh, c'est un peu comme s'il si nous mettait nos, nos quatre vérités en face qui nous disait fais ça, ça, ça et ça, ça ira mieux et en fin de compte, moi, dans ma situation, je perds les pédales quand je suis face à lui. Et aujourd'hui, euh, plutôt, ouais, aujourd'hui, je me suis réveillée et euh, je vois cette lumière, cette, cette lumière blanche traverser ma porte vitrée, en me demandant euh, de reprendre mes médicaments euh, et toujours ces voix angéliques qui me disent euh, de prendre tel médicament à telle heure. De respecter les doses de mes médicaments à telle heure, etc., etc. Euh, Tout ça, pourquoi Parce que dans ma vie, il y a un moment donné, euh, j'ai dépassé, euh, j'ai dépassé toute conscience humaine pour atteindre le cœur de, le cœur de mon esprit. Et le cœur de mon esprit euh, possédait ce qu'on peut appeler un espèce de péché originel comme si ce péché originel nous maintenait à la terre, nous maintenait dans une vie sur terre qu'on a à, à, à créer ou à construire, etc., etc. Et qu'à euh, la fin de notre mort, euh, quand on passe le rideau de la mort, euh, c'est comme si on était délesté de ce péché originel, mais que par moments, tout dépend de ce qu'on a acquis euh, dans le monde des vivants euh, par rapport au mental qui nous a guidés ou pas. Euh, ça peut rester ancré dans les mémoires. Et donc, quand on passe ce rideau de la mort, euh, des âmes peuvent se retrouver perdues à cause des, des actions qu'elles ont menées dans leur vie. A euh, contrario, euh, si ce sont des personnes qui, qui se sont sans cesse évoluées spirituellement... Et personnellement et qui ont fait le bien autour d'elle et qui n'ont fait que du bien autour d'elle qui se sont occupés d'elle euh, de, de la meilleure manière qui soit euh, pour les êtres humains que nous sommes et euh, eh bien ce sont des âmes qui vont devenir lumineuses mais pas lumineuses comme les anges elles sont lumineuses euh, euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue aurique euh, d'un point de vue aurique et euh, ce sont ce qu'on pourrait appeler des guides spirituels c'est encore différent des anges euh, parce que moi les anges quand les anges me parlent euh, c'est clairement lumineux c'est lumineux et quand Dieu me parle euh, ça m'atteint au cœur ça, ça m'atteint au coeur et à la conscience et je ne peux pas aller contre sa volonté, il y a un truc qui me bloque, je ne peux pas aller contre sa volonté euh, et parce que je ne peux pas aller contre sa volonté, ça me crée des peurs et ça commence, mon mental commence à tourbillonner, à tourbillonner dans tous les sens et, euh, et je ne peux pas faire autrement euh, que de poursuivre ma médication et de l'arrêter de temps en temps quand l'envie me prend, quand j'en ai besoin, enfin, plutôt quand j'en ai besoin, parce que la médication, c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut savoir trouver un équilibre aussi là-dedans. Euh, donc voilà. Et pour moi, la vie, elle tourne autour d'un équilibre en tout et toutes choses. Et c'est ce que je vais tenter essayer de vous expliquer dans ma chaîne, dans ma chaîne dans mes divers playlists que, que, vous que vous pouvez toujours aller visionner sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, elle reste là euh, et alors euh, pour aujourd'hui je vais terminer ici euh, j'espère que ça vous a plu j'espère que euh, euh, que vous pourrez vous abonner que vous pourrez commenter, faire ce que vous voulez enfin bref euh, vous connaissez mon projet maintenant donc euh... Voilà, je vais essayer de mettre un peu de bon sens dans ce que je raconte et un peu de préparation dans ce que je raconte euh, tout en gardant euh, un équilibre sur moi-même euh, et je suis très heureuse d'avoir des nouveaux abonnés je vous remercie énormément euh, et, et, et enfin voilà, je ne je peux, je peux que vous remercier et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne euh, abonnez-vous toujours, euh, c'est autour de la santé mentale et autour de la spiritualité, donc, et surtout euh, au niveau euh, de l'équilibre, du développement personnel, du développement spirituel, et je raconte un peu mon vécu par rapport à toutes ces facettes-là de la vie. Et avant tout, avant tout c'est vraiment de maintenir un équilibre de soi à soi. Euh, pour le reste, euh, j'ai envie de dire, le temps arrange bien les choses, euh, parce que quand on laisse passer le temps à travers nous, quand on laisse passer des émotions désagréables à travers nous, la vie est beaucoup plus facile à vivre, il euh, n'y a pas à se poser de questions, il euh, n'y a pas à commencer à faire turbiner le mental sur telle ou telle chose, euh, le mental il se met en pause automatiquement quand tout devient fluide, quand tout devient euh, léger et c'est là toute l'intention d'écouter son cœur et de laisser son cœur parler. Et en méditation, par exemple, euh, on peut faire une méditation et interroger son cœur, interroger son, son, sa conscience, euh, voir le chemin, euh, le mieux qu'il y a à faire, etc. Si les réponses ne viennent pas tout de suite, ce n'est pas grave, Il hein, a un moment donné, elles viendront par expérience. Je cite ça comme exemple, mais il y en a plein d'autres aussi. Euh, C'est un exemple parmi tant d'autres, enfin bref. Euh, donc voilà, ma chaîne santé mentale et spiritualité est bien ouverte et euh, à demain pour de prochaines aventures. Ciao, ciao